La voix dit, Seigneur ma paix. Début, nous résolons la psaume chapitre, chapitre 2 Nous résolons la parole de Dieu, psaume chapitre 2 Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ses vaines pensées parmi les peuples Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre le teneur et contre son Brisons les liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il les repart dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oué mon roi, s'ils ma montagne sainte. Je prierai le décret. L'éthénée le m'a dit, Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les intimités de la terre pour possession. Tu les briseras avec les vierges de fer, tu les brisera comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez inscription. Servez les ténèbres avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez l'office de paix qui ne s'irrite et que vous ne périssiez dans, vos voies, dans votre voix, car sa corée est prompte à s'enflammer. Heurez tous ceux qui se confient. À lui. Amen. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Les vases déchaînés, nos qu'ils sont tapés. Mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. C'est ce qui nous promet. Reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Il vit. Jésus vit aujourd'hui, je sais qu'il est tout près de moi, c'est le chemin toi. avons l'assurance, mon sauveur, que tu es celui qui vit à nous. Et c'est pour ça que nous nous approchons de toi avec assurance, Père, avec un cœur plein de reconnaissance, mon béni, Messie, pour ce que tu as fait de nous, mon Père Saint-Dieu. Merci, parce que la parole de Dieu nous le dit que l'œuvre que tu as commencée, tu l'achèves Toujours mon sauveur, et nous sommes vraiment dans l'assurance que c'est toi qui as commencé cela en nous Père Et nous sommes aussi sûrs et certains que c'est toi qui achèveras aussi cela en nous aussi Père Nous te sommes reconnaissants de nous avoir rassemblés encore en ce jour dans ces lieux Père avec nos frères Nous sommes au béni, mépatie différents endroits et ceux qui sont aussi en connexion en ce jour mon Père Saint-Dieu Et nous te disons merci pour le souffle de vie et la grâce aussi de pouvoir t'appeler notre Père. Et de pouvoir aussi, Père Saint-Dieu, chanter les chants pour la gloire de ton Saint-Nom, les chants inspirés qui originent nos cœurs, mon béni, mon Père au oh Dieu, sois donc exalté, et béni encore ce soir. Merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Et ce que tu vas encore faire encore certainement, mon Père Saint-Dieu. Merci de nous avoir bénis au travers des chants et des cantiques. Pour tout ce que tu as fait encore, Père encore ce soir, que tu vas encore faire. Louange et honneur à toi, mon béni, aimé Père Saint Dieu. Tu as dit que là où deux ou trois sont réellement rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous avons la certitude et la confiance et la foi certaine que tu es là, Père. Sois donc béni et glorifié, car nous t'avons ainsi prié au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur notre Dieu soit béni, qu'il soit glorifié, qu'il vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir. C'est une grâce, c'est aussi un privilège, et un honneur et <rire> de pouvoir nous tenir encore dans la présence de notre Dieu, ce que c'est lui qui appelle, c'est lui qui attire encore davantage jusqu'à ces jours. Et si nous sommes présents aujourd'hui, c'est parce qu'il nous a accordé son souffle de vie. Qu'il bénisse vraiment chacun de vous qui est venu de loin comme de près, qu'il bénisse ses serviteurs, dont nous avons la joie de pouvoir avoir avec nous. Notre précieux frère Yves, que Dieu te bénisse richement, mon frère. Il te soutienne beaucoup. Et notre précieux frère Daniel, ça faisait longtemps, mon précieux frère. Et nous désirons tant te revoir aussi. Sois vraiment le bienvenu. Et je pense que vous êtes venu aussi. Ah, je vois mon frère Marcel, que Dieu te bénisse.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 <rire> que Dieu te bénisse. Notre soeur Maïté, c'est ça, non Ah, que Dieu te bénisse richement toute la famille. Je pense, oui, Oh c'est une bonne nouvelle. Ah, voilà. que Dieu te bénisse. Mais je crois que notre frère Loïda a chanté tout à l'heure, non Je ne le vois pas, mais dans c'est peut-être... Ah, il est dans le fond. Hein? Et notre soeur Marie, là aussi, que Dieu la bénisse richement. Nous nous, nous réjouissons de ce que Dieu nous a bénis en nous donnant des frères et des sœurs qui viennent aussi de loin pour que nous puissions avoir cette grâce d'avoir communion aussi ensemble avec eux et, et de pouvoir aussi réaliser que dans ce monde où nous sommes, Dieu ne nous a pas laissés seuls, mais il nous a donné aussi des frères et sœurs avec lesquels nous devons cheminer dans la marche aussi et de pouvoir nous réjouir. J'ai vu mon frère Enzo là-bas qui est aussi dans le fond aussi. Je pense que c'est lui, que Dieu te bénisse, mon précieux frère. On ne peut pas t'oublier. Nous sommes dans sommes la joie de pouvoir voir que dans ces temps où nous sommes, malgré effectivement les, les difficultés que nous pouvons rencontrer, et les souffrances aussi, effectivement, on rencontre dans cette marche, effectivement, dans laquelle nous pouvons nous trouver dans ce monde, nous avons un privilège énorme, c'est de pouvoir savoir que notre Seigneur Jésus-Christ de la Bible est toujours vivant et qu'il est présent. Et qu'il est vraiment le seul qui peut nous consoler, nous rejure encore, dans notre cœur effectivement aussi, malgré la tempête qu'on peut arriver à pouvoir voir à l'extérieur, malgré la dimension dans laquelle, parce que le monde entier aujourd'hui dans l'angoisse, des choses qui ne pouvait pas arriver à pouvoir penser que parce qu'il disait et sécurité, nous sommes bien environnés, nous avons fait des alliances ainsi à gauche et à droite. Ils trouvent que cela est de comme du vent en fait. Et que réellement qu à leur porte à côté, effectivement, ça commence à pouvoir réellement aussi brûler. Et que la peur est que la, le, le feu ne puisse embraser, effectivement, personne ne sait comment le stopper en fait. Et le monde est vraiment dans l'angoisse. Et nous remercions notre Dieu parce que nous l'avons pu avoir aussi à lire aussi dans les psaumes, effectivement, dans les scènes écritures. Quand le monde est complètement bouleversé dans son intérieur, nous nous sommes dans la paix parce que nous savons que notre Dieu, notre Seigneur et notre Sauveur a vraiment toutes choses sous son contrôle. Nous, nous le remercions de ce que réellement il, il a toujours cette main puissante et présente même. Et quand même, en ce moment, le cœur se trouble. Alors on entend cette voix qui nous dit, la paix de Dieu soit avec vous. Il est notre assurance dans, dans notre vie de tous les jours, effectivement. Si nous ne le connaissions pas, nous tremblerons aussi comme les autres. Mais quelle grâce, quel privilège de pouvoir non seulement avoir entendu parler de lui, mais aussi de l'avoir aussi expérimenté, de l'avoir aussi reçu aussi dans notre vie. Notre Dieu est bon et, et il fait de grandes choses aussi dans notre vie. Notre frère Modeste et aussi le papa de notre frère Éric ont été touchés par la manière dont vous vous êtes aussi Présenter aussi comment vous avez assisté aussi leurs enfants, aussi et, et vous ont transmis leur remerciement le plus profond. Et j'ai été touché parce que le papa de notre frère Éric a, a été vraiment touché dans son cœur, la manière dont il a eu à pouvoir exprimer sa reconnaissance, son remerciement, effectivement, aussi à chacun de vous tous, effectivement, pour la manière dont vous avez eu à pouvoir agir aussi dans les cadres, effectivement, de ces unions, effectivement, aussi avec notre soeur. Deborah, et je pense qu'ils ont besoin qu'on puisse prier pour eux, pour que le Seigneur le soutienne. Vous savez, les gens regardent comment vous agissez. Les gens regardent comment, parce que par votre réaction, c'est aussi une instruction pour beaucoup. Et ils voient qu'effectivement que c'est Dieu dont ils parlent, effectivement, ils croient dans les Saintes Écritures. Et non seulement dans leur bouche, mais dans leur cœur. Et que les actes qu'ils posent effectivement aussi sont... des Ça m'a beaucoup touché effectivement de voir que de loin, ils étaient vraiment reconnaissants de pouvoir réellement aussi voir votre assistance dans tout ce que vous avez fait. Et je pense qu'ils ont aussi besoin que nous puissions prier aussi pour les enfants, que Dieu puisse vraiment les assister et ils ont besoin de nous aussi pour cela aussi. Nous prions pour cela aussi et tout à l'heure. J'ai aussi été touché, voyez-vous, le Seigneur, notre Dieu, il fait des choses d'une manière tout à fait particulière, mais aussi parfois par la manière dont nous nous, nous attendons effectivement. ben c'est comme cela que Dieu fait des choses. Et c'est sa façon à lui de pouvoir aussi faire. Et nous devons toujours euh, l'honorer et surtout que nous nous sentions aussi effectivement des personnes, des hommes et des femmes, effectivement, des frères et des sœurs, si nous le sommes, effectivement, hein, c'est quand, quand on s'appelle frères et sœurs, ce que nous savons que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Et quand nous sommes concernés par les choses que Dieu fait, et quand le Seigneur, effectivement, aussi, nous touche notre cœur, nous nous sentons vraiment concernés. Et nous nous mettons aussi à disposition du Seigneur pour qu'à tout moment qu'il puisse arriver à pouvoir vouloir nous utiliser, que nous soyons prêts. Nous le disons, nous chantons, nous disons jusqu'à la mort, nous serons fidèles, jusqu'à la mort, notre roi. Est-ce que vous comprenez, hein? Ce qui veut dire que nous ne venons pas de la maison du Seigneur pour être simplement des spectateurs. Nous venons pour que nous puissions être des acteurs, prendre part et participant à ce que le Seigneur. Notre Dieu fait. Nous sommes de ceux-là qui, au travers de nous, que nous voulons poser les actes pour que Dieu soit glorifié. Quand on nous regarde dans notre façon de pouvoir faire parler et agir aussi, en fait, que les gens puissent réellement aussi trouver cette occasion qu'effectivement, qu'ils puissent dire que certainement, Dieu est dans la vie de telle personne, Dieu est dans la vie de cette personne. Effectivement, ce que nous, nous cherchons, nous, c'est que Dieu soit glorifié. Ah oui, c'est vrai pas que moi je sois élevé, pas que moi je sois glorifié. J'aime beaucoup la parole que vous connaissez donc hein, Jean-Baptiste a eu à pouvoir prononcer. Vous vous souvenez Il a dit qu'il faut que moi je diminue. L'erreur que nous commettons, ce que nous voulons toujours que notre moi, oui, davantage. Et on ne veut pas laisser la place que Jésus-Christ, notre Seigneur, soit vu. Alors nous voulons que nous diminuons en fait, nous, nous diminuons, que lui puisse davantage croître et qu'on le voie en fait, qu'il puisse être vu partout où nous passons. Cela veut dire que dans notre conscience et subconscient, partout où je suis, partout où je passe en fait, il faut que je puisse imprimer en fait, pas mon image à moi, pas ma personnalité à moi, mais que j'imprime en fait l'image de celui qui me soutient. Et quand on me regarde, effectivement, comme ce jour-là, Antioche, on dit, ce sont vraiment des chrétiens. C'est-à-dire que des chrétiens, c'est-à-dire qu'on voyait Christ dans les empreintes, effectivement. Et quand il posait les actes, en fait, il dit, mais ce sont donc des chrétiens. Que Jésus-Christ soit vu, effectivement. J'ai été touché, en fait, j'ai reçu un, un, un, un message, puis un appel qui venait de la France. Et euh, la personne auquel j'ai eu le contact, cela m'a touché. En fait, vous savez comment cela s'est passé. Et cette personne, effectivement, que j'ai eu au téléphone, il a eu un contact avec notre soeur, ici, Lisa. Et comment est-ce qu'il a eu un contact avec Lisa Vous savez ce que Lisa fait Et ça, c'est étonnant, mon frère et moi, ça. Et c'est étonnant parce que quand on le fait de tout son cœur. Pas parce que bon c'est un travail que pour pouvoir... non quand on le fait de tout son cas. Je suis étonné quand j'écoute un peu Lisa et, et pas elle évidemment, mais quand elle prend le coupure en fait dans les extraits qu'elle vous qu'elle envoie. Alors je me pose la question de savoir comment elle arrive à pouvoir savoir que je dois couper à tel endroit et puis donner un titre comme ça. J'ai dit le Seigneur l'a conduit. Oui, c'est cela. Mais voyez-vous, ce qui est merveilleux, c'est de pouvoir voir que ce sont des personnes que vous ne voyez pas tellement bien, qui ne se font pas de mouvement ainsi de suite, mais derrière, en fait, là, l'intérieur, leur intérieur, Dieu a travaillé. Et cette personne a eu à pouvoir entendre ce que notre jeune Sérélisa a eu à pouvoir mettre comme une mesure leurs leur choses-là. J'étais étonné. Et alors là, il a eu à pouvoir la contacter, il dit « mais j'ai un problème ». Ce que je suis possédé par les esprits, effectivement, l'angoisse, les tourments, les ceci, les cela, on a eu à pouvoir faire ceci, cela. Il dit, j'ai vraiment besoin qu'on prie pour moi, parce qu'il a entendu cela. Alors, c'est comme ça que Lisa a dit, bon, je vais donc te mettre en contact avec la personne qui doit, il y a la capacité de pouvoir prier pour toi. Et dans mon bureau, tout à l'heure, là, quand j'étais là-bas, j'ai eu cette personne, c'est en France, donc elle avait été effectivement... Alors, euh, je lui dis comment ça va Alors, il a commencé à m'expliquer euh, euh, sa situation, effectivement, combien, ses angoisses, effectivement aussi, cet état, effectivement aussi. Et je lui ai parlé. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'au fin fond de son cœur, il, il aimait le Seigneur. C'est comme ça que le Seigneur touche aussi ses enfants. Il aimait le Seigneur, effectivement. Pas dit qu'il aimait, mais il aime le Seigneur. Et il m'explique, effectivement, comment il fait tous ses efforts pour mettre sa vie aussi en ordre, effectivement, ainsi. Et alors, mais, dit, mais ça m'a touché, il m'a dit, mais je n'arrive pas à pouvoir dormir, je suis debout tout le temps, courir, passer, Donc, je, je veux vraiment que dans la paix soit mon cœur, soit ça. J'ai dit le Jésus que nous servons, il est vraiment vivant, et comment il fait les choses pour que vous puissiez être en contact et puis avoir cela. Peut-être qu'on a eu à pouvoir poster cela pour vous. Que Dieu te bénisse, Lisa. Amen. Et c'est comme cela que je lui dis, tu voudrais que je prie pour toi. Il dit, je le veux de tout mon cœur parce que l'angoisse, les tourments et tout ça, quand je me détache à l'intérieur, je lui ai un peu pour que les choses sortent un tout petit peu. Et puis j'ai prié. J'ai dit, maintenant, je vais prier pour toi. au coeur. Comme le Seigneur l'a dit, il est venu pour libérer les captifs. Ça s'est passé il n'y a pas longtemps, quelques minutes ici, avant que je vienne ici. J'ai prié pour lui, en fait. Et quand je priais pour sa délivrance, je dis, bon, il n'y a pas de problème, continuez continue à pouvoir seulement persévérer. Quelques temps après, il m'envoie un message. Il me dit, quand vous avez prié pour moi « Je me sens vraiment beaucoup mieux, je suis dans la joie, je, dis, je me sens vraiment... » J'ai dit « Dieu est partout en fait, Dieu entend le prière. » Et je lui ai dit que ce soir aussi, quand nous nous rassemblerons, nous prierons effectivement aussi pour vous, pour que le Seigneur vous tienne effectivement euh, dans la main. Voyez-vous, il y en a beaucoup comme ça. Et vous aussi, en tant que frère et soeur, Dieu peut vous utiliser pour qu'une personne qui meurt quelque part, vous ne faites pas ça pour la gloire de quelqu'un mais pour sa gloire à lui, parce que c'est lui qui est venu libérer les captifs. Alors nous allons prier pour, pour lui et puis aussi pour notre frère Eric et notre, notre soeur aussi, et aussi pour toute la famille entière aussi, parce que vraiment c'est très touchant de voir la réaction, comment euh, leur cœur a été touché aussi pour cela aussi, et que le Seigneur soutienne et fortifie leurs enfants aussi. Amen Tendre Père et précieux sauveur, nous nous tenons devant ton trône de grâce et de miséricorde. Oh Dieu, prions réellement aussi pour la famille de notre frère Rick, Rick Père Saint-Dieu, notre frère, notre soeur aussi, aura Père, notre frère modeste, Père Saint-Dieu, toute sa famille entière. Nous te rendons gloire et honneur pour ce que toi tu fais, Seigneur, parce que tu es réellement Dieu. Dans ta façon de pouvoir faire et d'agir, tu es réellement l'éternel, notre Dieu. Nous nous confions en toi et nous te remercions, Père, au Dieu. Tu vois aussi dans le cœur, Père, au de ces deux familles, combien ont ils ont été reconnaissants, mon bénéfice Père, sans Dieu. Pour ce que tu as fait, comment aussi ton peuple, à toi, a eu à pouvoir aussi, Père, au Dieu, prendre part à cela qui a réjoui aussi le cœur, leur cœur là-bas de leur passé, Dieu. Merci encore parce que tu soutiens, Père. Nous prions pour notre frère et notre soeur, pour que ta main puissante soit posée encore sur eux, Bénin, pour les fortifier, le soutenir encore davantage, mon roi. Le consoler, l'agir encore davantage, Bénin, parce que tu es réellement le Dieu qui agit encore davantage, Père. Merci pour ton amour et ta bonté, Père. Je te remercie aussi, bénémoine Père Saint-Dieu, pour notre soeur Lisa. Que tu la bénisses richement, mon bénémoine Père Saint-Dieu, pour ce que tu fais, Père Saint-Dieu. Et dans sa vie, ce qu'elle va pouvoir agir, en Père saint Dieu, Père, qu'elle soit fortifiée. Je te remercie, Père. Pourquoi nous demandons cette grâce aussi, bénémoine, pour le frère Père Saint-Dieu, qui est là-bas en Paris, que nous avons prié, Père Saint-Dieu. Il a besoin de toi, d'être soutenu par toi, afin que il soit vraiment en paix dans son cœur, dans son esprit, dans, son, dans ses pensées, mon père. Mais tu l'as fait, mon béni, Dieu. Et il a né l'assurance, mon bénémoine, Père saint dieu il s'est senti vraiment bien, mon béni, mon père. Il a rendu son témoignage, mon roi. Mais je dis qu'on va prier pour lui, bénémoine Père en Afin qu'il soit fermé encore davantage, mon Père. Il en avait besoin. Tu l'as visité aussi, bénémoine Père en Dieu. Il a besoin de toi, mon sauveur béni. Soutiens-les, fortifie-le encore davantage, mon roi. Tu es le Dieu qui parle, le Dieu qui agit, le Dieu qui accomplit encore des merveilles, Seigneur. Nous te remercions encore pour ce soir. Sois béni et sois glorifié, car nous t'avons ainsi prié, Père Saint-Dieu. Au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit glorifié, qu'il soit béni et nous le remercions pour les bienfaits qu'il nous accorde. Et comme nous avons nos bien-aimés frères, je voudrais que chacun d'eux effectivement puisse venir pour quand même apporter les salutations. Un mot aussi avec mon frère aussi Daniel qui a aussi un témoignage qui, qui est vraiment un témoignage merveilleux qu'il va aussi vous rendre, il en avait tellement les désirs aussi. Donc, nous prions que le Seigneur, notre Dieu, le bénisse richement. Quel jour de gloire euh, quand Jésus m'a sauvé de gloire euh, quand Jésus m'a sauvé de gloire euh, quand Jésus m'a sauvé quel de gloire euh, aux oh, choses du passé, Jésus m'a livré aux oh, choses du passé, Jésus m'a livré aux oh, choses du passé, Jésus m'a livré. Quel jour? Jésus m'a sauvé. Ah, Jésus m'a sauvé. les jour de gloire est ah, Jésus m'a sauvé? Merci, Sauveur notre Dieu. Il n'y a que toi qui peux faire de merveilles. Il n'y a que toi qui peux changer la vie des hommes, mon bébé, mes pères, Dieu. Il n'y a que toi qui peux tirer de la boue, mon bébé, mes du son et laver, Père. Oh Dieu le nettoyer, le délivrer complètement un homme et une femme, mon bénémoine Père Saint. Nous te remercions vraiment, Père, d'avoir pu t'entendre ces témoignages, mon bénémoine Père Tibissant, la manière dont tu agis encore aujourd'hui, Père, pour que le monde sache et comprenne que tu es vivant, que tu es le Dieu qui agit, Père avec puissance, mon roi. Oh, qui transforme aussi la vie des hommes, mon sauveur. Nous te supplions encore davantage d'agir encore puissamment, Père, de délivrer encore davantage, mon roi. Parce que le monde s'en va à perdition, mon bénémoine, aimé Tibissant. Tu es le seul qui peut tirer les gens dans ce monde, mon bénémoine, Père Dieu. Parce que Satan veut les emporter au loin, mon bénémoine, Père Dieu. Et tu dois accorder la grâce et prier pour les gens, Père Saint dieu C'est vrai. Merci, Père. Bénis notre précieux frère, mon roi. Nous te rendons gloire et honneur pour ce que nous avons entendu, Père Saint-Dieu. Et combien nos cœurs se sont réjouis de voir que ta main est puissante. Et là, encore aujourd'hui, qu'aujourd'hui, mon bénémoine, Père Tibissant. Merci parce que tu es le Dieu qui le fait. Gloire te soit rendue encore en ce jour, Père. Béni soit ton Seigneur, Père. Que tu le bénisses. Merci parce que tu es vraiment vivant, Père. Nous nous réjouissons encore, Père. Tu me sens continuer encore de voir agir encore, d'attirer encore davantage, mon roi, et de faire encore des merveilles, Père Dieu. Pour que le monde comprenne que tu n'as pas changé, Père. Que tu es toujours vivant. Sois béni et glorifié. Nous t'avons ainsi prié, Père. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Il est bon d'avoir le Seigneur. Si Dieu est avec nous. Nous ferons des exploits et il est fait que son Seigneur soit béni. Nous le remercions vraiment pour ce qu'il fait. cela nous console parce que cela nous démontre qu'effectivement que notre Seigneur comme es, est, est, est toujours en, en action en fait. Et c'est à nous de pouvoir réellement nous approcher de lui, effectivement. Aujourd'hui, la science, elle fait ce qu'elle peut faire d'une certaine manière ou d'une autre. Et nous comprenons que, effectivement, la science ne peut pas guérir. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent pour soutenir et soulager, effectivement. C'est parce qu'ils veulent que l'homme soit assisté par la foi, en fait. C'est Dans ce sens que quand ils administrent quelque chose, vous croyez à la chose. Et c'est comme cela aussi que cela aussi puisse agir. Mais nous, avons, nous savons tous très bien que le seul qui guérit, qui libère les captifs, c'est le Seigneur. Et quand nous pouvons entendre ce témoignage, nous lui disons merci, parce que ta puissance n'a pas diminué. Elle est toujours effectivement aussi pareille. C'est pour ça que nous voulons juste prendre une portion de l'écriture. Et comme nous pouvons remarquer ce que le Seigneur, notre Dieu, témoigne effectivement, et c'est surtout pour que nous soyons donc fortifiés dans notre marche. Et c'est cela ce que cet homme pouvait dire dans les scènes écritures que je fais des richesses très exactes, afin que tu puisses avoir l'assurance des enseignements que tu as reçus c'est que Jésus-Christ, notre Seigneur, est vraiment venu sur cet état et qu'il a vécu effectivement, qu'il est mort, qu'il est ressuscité et qu'il est revenu sous la forme du Saint-Esprit pour continuer effectivement son œuvre. Dans le livre de Matthieu, juste une écriture que je voudrais lire avec vous, une simplement une portion de l'écriture, et puis nous allons nous séparer et partir effectivement ensemble. Dans Matthieu, au chapitre 24, et le verset Ici, « Que Dieu te bénisse richement, mon précieux frère. » Chapitre 24, et, euh, disons cela, et, verset, verset 13 et 4. Matthieu 24, verset 13 et 4, il dit « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. » pour servir des témoignages à toutes les nations, alors certainement viendra la fin. Que le Seigneur vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Vous, vous remarquerez, comme le Seigneur euh, l'a dit dans, dans sa parole, effectivement, pourquoi le Seigneur nous parle-t-il, effectivement, de, de la persévérance. Vous remarquerez très bien que c'est vraiment dans cette période qui est la fin, effectivement, dans laquelle nous pouvons nous trouver, sur laquelle il insistait, effectivement. Il nous parle de la persévérance. Et puis il dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il faut toujours prêter attention à ceci, que c'est... C'est bien le départ quand nous commençons, c'est une bonne chose. Regardez très bien comme l'apôtre Paul le fait aussi savoir, il dit « L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. » Mais il a commencé quand même. Donc il a commencé la course. Mais il faut que la course, effectivement, on ne l'arrête pas au milieu. Et puis il faut qu effectivement, que tu te maintiennes effectivement aussi dans les règles. Parce qu'on peut courir effectivement de cette manière sans réellement se maintenir effectivement dans le rythme et dans, le, dans, dans, dans les règles effectivement. Mais même si on arrive à la fin, la Bible dit, ben, si tu n'as pas combattu effectivement selon les règles, il n'est pas possible que tu sois couronné. C'est comme par exemple le joueur qui joue effectivement, même s'il a marqué le but. Mais c'est l'arbitre qui dit « Non, ça n'a pas été correct, effectivement, cette manière de pouvoir faire. » Mais il a fait beaucoup d'efforts, effectivement, il a transpiré, il a couru, effectivement. Alors il s'est dit « Bon, là, je marquais, c'est la finalité, en fait, que je vais remporter. » En fait, le fait qu'il a marqué, cette manière de marquer-là n'est pas correcte. Donc on ne peut pas la valider, en fait. C'est pour ça que, on ne doit pas avoir la confiance en nous-mêmes. C'est dire qu'effectivement, que comme je suis comme ça, comme je fais, effectivement, je suis sûr que je partirai. Non, mon frère. Il y a une chose, c'est comme nous parlions tout à l'heure, effectivement, je vais découvrir. Dans, donc, l'intérêt du football, tout le monde connaît le football, effectivement. C'est lui qui a le dernier mot, c'est qui? C'est pas toi, les joueurs. Malgré que tu peux dribbler tout ça, c'est pas toi, les joueurs. C'est l'arbitre, en fait. Parce que l'arbitre observe, effectivement, tu peux tout faire, tout faire, mais, et quelqu'un de compte, il dit, ah, mais j'ai remporté, effectivement. En fait, non, parce que tu n'as pas respecté certaines règles, effectivement, et qu'effectivement, que même si tu as marqué les buts, ça ne sert à rien. Donc, tout un, chacun de nous. C'est pour ça que on ne peut pas, on n'est pas, on ne peut pas se complaire en nous-mêmes, en nous regardant, effectivement, en disant que, oui, c'est, si, c'est, ce que je fais, c'est comme ça, c'est vraiment, je suis sûr que je vais, non, non, non, non, non, non, non, il y a un arbitre qui doit te montrer qu'effectivement, que oui, cette manière de pouvoir jouer, c'est tellement très bien, ce que tu fais, c'est tellement très bien, c'est la Bible. Le saint, c'est pour ça, frère, c'est un le saint, Les saintes écritures sont tellement importantes pour chaque véritable enfant de Dieu. Pour réellement être sûr et certain que ce que je suis, ce que je fais, peu importe ce qui peut se passer, et que je peux ressentir effectivement, l'importance pour moi, ça va Seigneur, est-ce que je marche effectivement selon le règles ?» Parce que, comme vous pouvez le voir, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. Frère et soeur, il y sera donc sauvé. C'est pas quand tu commences, parce que si réellement tu as le salut en toi, il va te maintenir effectivement dans la voie du salut. C'est-à-dire que ça démontre effectivement que cette personne ici est sauvée. Qu'est-ce qui montre de toi que tu es sauvé Mais c'est que la parole de Dieu témoigne que tu as quelque chose de Dieu. Que ce que tu fais, ce que tu poses, comment tu effectivement. Parce que quand on a tellement confiance en soi-même, on est tellement self-satisfait en soi-même, c'est là qu'il y a un danger. Ce n'est pas pour rien que cet homme, l'apôtre Paul, il est dit dans Romain, au chapitre 9, effectivement, il dit, mais il dit, il dit, je fais tout. Je vais le lire avec vous. Hein. C est, c est, non, non, c'est un Corinthien au chapitre 9. Un Corinthien chapitre 9. Nous montrons cela aussi, dit je suppose que c'est cela. Je crois que c'est possible. Là que de, de, de, de. Voilà. Un, un Corinthien au chapitre 9, à partir du verset. 1. Oui, oui. Alors, il dit ici. Euh, Alors, il dit au verset 19, je vais dire un peu beaucoup, il dit. Verset 19, il dit, « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, vous suivez, je me suis rendu donc les serviteurs de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme tant sous la loi, quoi que je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoi que je ne sois point sans la loi, son point sans la loi de Dieu étant, étant sous la loi de Christ afin de gagner ceux qui sont donc sans la loi vous suivez j'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns est-ce que vous suivez et puis il dit j'ai fait tout, tout ça je l'ai fait à cause de l'évangile afin d'y avoir c'est dire qu'en fait, je ne peux pas me complaire, en fait, quand je me regarde, je ne peux pas... Quand je m'étais dit, moi, je suis plus grand, je suis plus... Ici, je dois toujours voir qu'est-ce que les Saintes Écritures disent, même si en cet moment, moi, je me sens que je suis le plus grand spirituel. Je dois toujours me poser la question, lorsque le plus grand des spirituels, donc celui qui était donc l'Esprit, était effectivement dans la forme dans laquelle je suis, de quelle manière il s'est comporté est-ce que vous vous souvenez Vous voyez ce que je voulais dire De, de quelle manière Parce que c'est toujours important, mon frère et ma soeur, de pouvoir toujours voir qu'est-ce que les Écritures, les saintes écritures attendent de moi, en fait. Ce n'est pas ce que moi, l'homme, j'attends de toi, ou c'est... Non, non, non. Ce que les saintes écritures attendent de moi. Regardez bien. Il dit, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte courir de manière à le remporter. Vous suivez Donc il dit mais toi tu dois courir de pouvoir de telle sorte que tu puisses arriver à pouvoir remporter. Et puis il clarifie effectivement sa pensée. Il dit tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons le pour une couronne incorruptible. Moi donc. Je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, et je les tiens assujettis de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché donc. C'est ce que je vous ai toujours dit, répéter ici, comme vous entendez, dit, mais. Ce n'est pas l'effet de pouvoir prêcher qui vous donne la certitude, hein, l'assurance que, ah, que je suis sauvé. Je vous ai toujours dit cela. Non, c'est pas ça. Parce que la Bible le dit, effectivement. Il dit même, après avoir prêché aux autres, je, je, je pourrais être aussi être rejeté. C'est pas moi ce qui dit. Hein. Il dit, je j'étais durement mon corps hein, et je tiens assujetti. Il était assujetti à quoi Mais à la parole de Dieu. Il dit, de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. Donc, le fait de prêcher ne te donne pas l'assurance que tu es sauvé. C'est le fait que ta vie à toi, oui, reflète effectivement les saintes écritures. C'est là que tu peux dire maintenant, je suis sauvé. Donc, quand tu commences, c'est très bien, mon frère. Mais il faut faire attention à la manière dont tu marches, effectivement. Parce que tu seras couronné à la fin. Pas au début quand tu as cru. Donc dans ta marche à toi, ne prends pas d'assurance, « oh oui, ça fait 1840 que je crois. Et je me dis, non, non, non, non, non, non, monsieur, c'est bien que tu Il y en a 5 qui ont commencé 1840, effectivement, ils sont partis, ils ont mais toi, tu dois être sûr que c'est même Jésus qui m'a accordé la grâce de les connaître. Est-ce que chaque fois, chaque année, chaque moment qui passe, effectivement, est-ce que je sens qu'il est avec moi Est-ce que sa parole brûle encore dans mon cœur comme au jour d'autrefois Alléluia. Il dit, ce que j'ai contre toi, ce que tu as abandonné ton premier amour. Alors quand ces choses-là deviennent comme ça que le premier amour n'est plus là, il y a un souci. Tu peux pas aller plus loin, mon frère. Il dit, mais souviens-toi d'où tu es tombé. répands-toi. Et pratique tes premières œuvres. Mon frère et ma soeur, on ne marche pas avec un Dieu qui est aveugle. Et ce n'est pas un Dieu qui a les sentiments qu'il est bon, bon, bon comme bonbon. Non, monsieur. Le seul sentiment de Dieu, je te toujours dire effectivement, il a dit, je veille, pas sur le croyant. Parce que tout le monde peut être croyant, mais c'est dit, je suis croyant. Non, c'est important que vous le compreniez, que vous sachiez que celui vers qui on va, il n'a pas le même sentiment que toi et moi. Il a seulement qu'un seul sentiment, parce qu'il est divin, il est Dieu dit, je veille sur ma parole. Alors il est important de pouvoir dire que moi ici, je ne veux pas être comme tous les aventuriers, effectivement, je viens, je fais des bruits. Et je dois chercher à pouvoir être comme dans le Psaume chapitre 1. Nous lisons avec vous et puis nous prions. Psaume au chapitre 1, il est dit. Hein? Psaume chapitre 1. Il dit, c'est cela. Oui, voilà, voilà, voilà. Il dit donc, verset 1. Heureux donc l'homme qui ne marche pas selon le conseil. Vous suivez cela <rire> Parce que tu peux avoir tes propres conseils à toi. Tu... C'est ça, le, le plus grand adversaire de toi. Toi, mon frère, toi, ma soeur. Vous nous savons, nous non Dont ton plus grand adversaire, c'est toi-même. Donc, tes propres pensées. Alors, si tu te confies dans tes pensées à toi, alors là, tu marcheras sur le conseil de méchants. Vous, vous le croyez Amen. Parce que le Seigneur a dit... Vos pensées ne sont pas mes pensées. S'il si a dit ça, c'est que si moi je dois me confier dans mes pensées et me satisfaire dans mes pensées, je marche sur le conseil de méchant. Il n'y a rien de bon en moi. Mais le monde va te dire, monsieur, aie confiance en toi. Je vous ai toujours dit, moi ici, je n'ai pas confiance en moi. Ah, je ne peux pas avoir confiance en moi. Ah, non, non, non, non, non, non. Eh oui, d'ailleurs, je ne connais même pas ce que le lendemain va être. Comment je peux avoir confiance en moi? Mais j'ai confiance à celui qui voit de loin. Oui. Ah Oui, ça c'est la vérité. Alors, il continue, il dit, qui ne s'arrête pas sous la voie de Bécha? Vous, vous savez, il y a toujours une attraction comme ça fait que quand ces attractions effectivement ça devient une grande distraction est-ce que vous comprenez cette personne effectivement il connaît maintenant la motivation l'objectif de sa propre vie en fait cette destinée. en fait je parlais je ne sais pas moi qui vous mettez voilà il dit quelle grâce quel bonheur de pouvoir Connaître ce Jésus de la Bible, la Bible, si cite bien vous connaissez cela, il dit « Lorsque nous l'avons et que lui il est en nous, nous sommes assurés et nous sommes dans la paix. » Plus de troubles. Frères et sœurs, vous, vous m'entendez tous effectivement. Plus de troubles. <rire> Et ce que nous avons, c'est vraiment la paix et l'assurance. Vous savez, c'est Jésus de la Bible que nous aimons, que nous adorons, a tout prévu pour toi et moi. Vous entendez cela Depuis les jours de votre naissance, jusqu'à ce jours, et même le jour où vous allez partir, il a déjà tout prévu pour toi. Est-ce que vous comprenez ta maman ne peut pas le faire. Ton papa ne peut pas le faire. Ton cousin ne peut pas le faire. Ton pasteur ne peut pas le faire. Il n'y a aucun homme qui peut le faire. Parce que lui, il te dit, avant même que tu sois conçu dans les seins de ta mère, il te connaissait. Et les jours qui t'étaient impartis, tous les jours de ta vie, il le connaissait. Moi, je ne le connais pas. Ton papa ne le connaît même pas. Ta maman ne le connaissait même pas. Alors tous les jours là, lui il avait permis que quand tu as un problème, il te dit je suis un secours. Alléluia. Qui ne manquera jamais pour toi dans ta détresse à toi. Alors pourquoi me tracasser frère? Mon seul objectif, c'est être sûr et certain qu'il est en moi que je suis en lui et que je marche effectivement, c'est la voie qu'il m'a tracé. Alors dans tout restant, il s'occupera de tout parce qu'il m'a dit et je, dis, je suis l'éternel qui guérit toutes les maladies à toi. Peu importe si ça peut durer cinq ans. Je suis sûr et ça Alléluia. Il me l'a dit, il me l'a dit. J'ai guéri toutes tes maladies. Donc je marche sous tes terre étant sûr que j'ai le vrai docteur monsieur. les grands médecins. Il dit, mais je vais te dire aussi une chose. Tu es une personne. Je sais que, depuis les gens de Dénène, quand j'ai fait sortir effectivement Adam et Rêve, c'était moi les couturiers. Ils ont essayé, ils ont essayé. Mais les vingt couturiers, c'est moi. Je les ai vêtus moi-même. Alors jusqu'aujourd'hui, il dit, mais regarde les oiseaux du ciel Regarde la liste des champs. Il dit qu'il révèle la liste des champs. Il dit, mais pourquoi t'inquiéter pour les vêtements? Est-ce que vous comprenez? Pourquoi t'inquiéter pour la nourriture? Est-ce que vous comprenez? Donc, le Dieu que nous avons, le Jésus de la Bible, il prend soin de nous dans tout le moindre détail. Frère, pourquoi es tracassé pour le mariage? Parce qu'il s'est dit que c'est moi qui ai désiré le mariage. Est-ce que dans ma pensée, je t'avais oublié? D'abord, ce n'est même pas toi qui est venu me dire, j'ai envie, j'ai envie. Je dis, c'est moi. C'est moi qui ai dit qu'il n'est pas bon que tu sois seul. Non, mais pourquoi es tracassé? Il est bon de l'avoir. Hein? Les venons, nous allons prier. Mais avant cela, je crois que nos sœurs, Vous avez déjà chanté, sœurs Ah, ben oui. Ah, ben oui. Je pense que nos soeurs vont chanter quand même un cantique. Nous allons prier. C'est sûr et certain. Alors, nous nous rassayons. Et puis, notre frère, tu vas inviter notre soeur pour chanter. Je crois à notre frère Loïde, peut-être encore à notre cantique. S'il est fatigué, il n'y a pas de problème. Mais nous aimerions quand même sa guida. Il a bien chanté tantôt, non? Hein? Alors, nous, nous allons prier. Alors, nous allons aussi prier pour une situation que je vais vous dire. C'est extrêmement merveilleux ce que Dieu fait. Il a fait des choses merveilleuses. Dimanche après la réunion, je vois... C'est quoi c'était après Je vois notre soeur Maria qui vient dans mon bureau. Et avec mes amis, vous connaissez comment ça se passe. Avec mon bonheur, C'est Sephora, vous connaissez la petite Ah, c'est le cœur ça. c'est ce que Et quand je les prenais dans mes bras, j'étais tellement heureux. Elle le dit, encore. Et puis je vois ma petite Noémie qui vient, avec bonheur. Et puis je vois Inse qui souriait. Vous savez comment je suis. Avec. Mon bonheur est toujours aussi grand. Alors, euh, il dit Oui, euh, je voudrais te parler. Moi, j'aime bien quand on dit Je veux te parler. Je me réjouis je dis, bon, et j'ai dit Bon, comme il veut me parler toujours en privé, le body doit sortir. Il est toujours bon. Hein? Puis il s'assied. Puis j'ai dit Je, je t'écoute, mon chéri. Il me dit Alors que. Vous savez, il dit, ça fait quand même, il y a un temps, dans mon cœur ici, a commencé à travailler, à travailler. J'ai dit, gloire à Dieu, quand j'entends travail, ça, ça travaille, ça fait boulot. J'étends mon oreille, il dit, ça travaille, qu'est-ce qu'il y a comme travail que ça fait Quand je l'ai regardé, d'abord, lorsqu'il était debout devant moi, et c'est là que ça m'a frappé d'abord, parce que ni le père m'avait dit, je regarde l'INSEE, j'ai dit, merveilleux. Il était dans sa robe, mais qui dans sa jupe, plissé, et il était tellement bien dedans. J'ai dit, mais ma chérie, mais c'est merveilleux. Je crois que ces robes, cette, cette jupe et tout ça, ça te va tellement très bien. Parce que vous savez qu'à un certain moment, l'INSEE portait des pantalons. Ah ben oui. Ah si vous savez comment, c'est pour ça que vous dites que Dieu est tellement merveilleux. Et quand je l'ai vu dans ses vêtements, j'avais compris que cet enfant était convaincu de pouvoir... Vous savez, quand vous portez quelque chose que vous sentez que, vous, enfin, que la personne... Enfin, ne sent pas qu'il est obligé, vous sentez comment il est dans la chose. Et j'ai regardé, j'ai dit à, à sa nona, elle veut dire, nonna, nonna c'est la grand-mère, hein? Euh, il dit mais c'est merveilleux. J'ai dit mais il est tellement bien habillé sa jupe je vois. Elle, dit, elle regarde j'ai dit mais il dit, il dit mais cette enfant elle me dit elle aime beaucoup ces petits enfants. Il dit, cet enfant, elle dit cette enfant dit depuis les jours elle ne touche même plus à aucun pantalon. Elle est toujours comme ça même à l'école. J'ai dit pardon. Il dit oui Lindsay est devenu comme ça. Et vous voyez comment elle était toujours avec son sourire. Elle me regardait toujours. Et puis quand on est resté avec elle. Il me dit, voilà, depuis un temps, effectivement, ça travaille dans mon cœur, ceci et cela. J'ai dit, euh, c'est quoi, ma chère Il dit, mais d'abord, il, il me dit, mais bon, c'est... Euh, et, et, et puis, il me dit, pose la question. Il me dit, mais j'ai une question. pour Je lui dis, oui, je t'écoute. À quel moment on, on, on sent vraiment que... Euh, parce qu'on doit savoir, effectivement, si vraiment on est prêt pour le Seigneur, on est prêt pour pouvoir euh, recevoir le baptême. J'ai dit, pardon <rire> Il dit mais parce que dans mon cœur ça travaille mais je voulais savoir à quel moment qu'on peut euh, savoir qu'on peut prendre les baptême. J'ai dit alléluia. alléluia. J'ai dit ça c'est la bonne question que tu me poses. J'ai dit voici donc la réponse que je vais te donner. L'élique éthiopienne. Alléluia. Amen. À quel moment l'élique éthiopienne a senti qu'il était prêt dit, simplement quand la Philippe lui a parlé de l'évangile effectivement il a senti dans lui-même qu'en tout cas ça je ne peux pas passer ça, il ne faut pas des années c'est comme tu te tiens là que tu as senti ce désir là, il me dit oui j'ai senti le désir de me faire baptiser de dire, gloire à Dieu ah. et ça sans que personne ne pousse et d'elle-même elle se tient là, je regardais vous savez c'est tellement touchant pour moi que j'ai parfois des larmes, j'ai dit « Seigneur ben, ». Je connais la difficulté, je connais le parcours parce que j'ai aussi entendu aussi les jeunes ici qui demandaient si je pouvais avoir une réunion avec eux. Et ça, je remercie les seigneurs. Quand ça vient d'eux, j'ai dit gloire à Dieu. Parce que c'est le temps, je pense, que les seigneurs veut que je puisse avoir ce moment ensemble. Mais nous allons l'avoir, effectivement, aussi. Bientôt, d'ici là, je crois, peut-être d'ici dimanche, on va comment vous dire quel jour, effectivement, Dieu va permettre. Donc, pour cela, pour que nous prions, pour ne pas pas Alors, il me dit, euh, j'ai vraiment le désir de pouvoir recevoir le, seigneur, recevoir le baptême. C'est dans l'intérieur de mon âme, effectivement. Que Dieu bénisse... Euh, Ma soeur, ma bien-aimée, sœur Maria. Bénisse aussi notre précieux frère Rosario. Les deux, ma, La grand-maman et le grand-papa ici pour leurs petits-enfants. Non, non, non, non, non, non. Ils sont toujours là persévérant, montant, vous venez, rien d'en venir. Mais Dieu leur montre effectivement que leur amour et leur persévérance paye toujours. Je crois que je pense que, Dieu volant, le jeudi, ici, nous aurons donc la joie de pouvoir euh, baptiser notre euh, l'INSEE. Et ce qui m'a touché en plus, c'est quand j'ai reçu le message de sa maman, Maïté. C'est pour ça que je regarde, enfin, je vois pas bien, mais je regardais, je voyais ces visages là qui étaient là. Il disait, ces jours là à, à l'INSEE, j'ai dit, l'INSEE, « Ma chérie, tu peux pas t'imaginer le bonheur et la joie de mon cœur. Tu étais toujours petite, accompagnant toujours ta grand-mère. On te voyait l'INSEE là-bas, petite, mais quand la guitare, quand ils chantait mon on te voyait toujours. On sentait... Vous, vous l'avez déjà vu, non Peut-être qu'il est certain pas encore vu, peut-être qu'ils sont nouveaux, mais oui, c'est comme ça que c'était l'INSEE. Quand sa grand-maman l'a menée ici à côté, là. Elle était toujours debout là, s'accrocher. J'ai dit, depuis ces jours-là, il y avait quelque chose qui travaillait en toi. Mais c'est vrai, quand on a grandi un peu, on voit dans l'école, l'école commence à pouvoir faire fructifier ainsi et nos enfants semblent s'égarer. Et puis j'ai dit, Dieu soit béni, que ce qui a eu à pouvoir commencer l'étincelle-là, a eu à pouvoir même au travers des épreuves-là. Et puis aujourd'hui, c'est celui-même qui t'a convaincu pour que tu viennes. En tout cas, nous allons prier pour elle parce que la peur c'est que Seigneur, si je me donne, est-ce que je serai toujours persévérant? Elle a le désir comme cela aussi. Et sa maman était tellement touchée dans son cœur. Elle, alors elle s'est souvenue du parcours de sa fille et dit, c'est vraiment, je ne sais comment remercier le Seigneur. Parce que c'est une transformation qu'elle a pu voir. Le changement, la difficulté de voir effectivement comment l'initiative est devenue, effectivement, d'une manière un peu incontrôlable. N'est-ce pas, ma soeur? Et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je lui dis, regarde l'amour que Dieu aussi témoigne aussi dans ta maison. Alors ce que moi je voudrais, comme je l'ai dit, c'est de pouvoir te revoir aussi dans la maison du Seigneur. Que Dieu soit béni. Nous allons prier pour cela. Tendre Père et précieux Soba, nous te remercions pour ce soir et la grâce et la joie que tu nous as donné d'être dans ta maison, Père Saint-Dieu, de pouvoir entendre toutes ces témoignages merveilleux puissants par lesquels tu nous as vraiment touché le cœur au travers de tes serviteurs, pour qui je prie encore je vais veux encore agir encore davantage, mon béni de la Dieu, pour eux, tu veux encore fortifier encore davantage, mon roi, et nous-mêmes aussi, Père, nous nous remettons entre tes mains, Seigneur, pour que tu continues encore davantage ton œuvre dans chacun de nos personnes. Nous avons besoin de pouvoir nous tenir dans ta présence, mon bénéfice, Père, Père Saint-Dieu, besoin de pouvoir également te voir encore à mon Béni Père au dieu parce que tu es réellement notre Dieu. Nous ne vivons que pour toi, mon Béni Père Saint-Dieu. Merci encore, Père Tu Nous te demandons la grâce d'attirer encore les perdus enfin qu'ils aient la connaissance de la vérité, mon Béni Père Saint-Dieu. Merci pour tout ce que tu fais, ce que tu vas faire, et ce que tu feras encore davantage, mon roi. Louange et honneur à toi. Merci pour l'intier pour lequel nous te prions, Père. Pour sa maman, Père Saint-Dieu aussi, Père, pour sa mamie, Père au Dieu, Patubisson pour aussi, son grand-père aussi, Père Saint-Dieu, ses parents, ses parents, Père Seigneur, nous te supplions de pouvoir encore prendre la père. Lui accorder aussi. Tu dois accorder tes grâces, mon roi, que demain il va te baptiser, bénémoine, Père Saint-Dieu. Elle veut réellement avoir la grâce de voir persévérer encore davantage, mon roi, et de te tenir ferme. au oh, Dieu, de ne pas chuter en chemin, mon bénémoine, Père dieu parce que tu es réellement son Dieu. Elle a pris la décision vraiment seule, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Et c'est toi qui l'as convaincu, mon Père. Nous te rendons gloire et honneur, Père Saint bénis ton peuple, béni Père Saint-Dieu, soutiens chacun d'eux, et soutiens chacun de nos mon sauveur. car nous t'avons ainsi prié, Père Saint, pour ce que tu fais, pour ton amour à notre endroit, car nous t'avons ainsi prié, au nom du Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, Amen. Que Dieu vous bénisse. Mon précieux frère, viens.